Alors bienvenue dans cette vidéo, on va procéder au tirage au sort du jeu que j'avais fait il y a quelques temps, début d'année, pour vous faire remporter trois formations complètes de plus de 40 heures euh, sur Unity. Alors j'ai rentré ici tous les participants, merci d'ailleurs vous étiez euh, pas mal, et on va procéder au tirage au sort euh, du premier gagnant. Alors la roue tourne et le hasard va désigner, attention c'est assez serré. Et voilà on a notre premier gagnant qui s'appelle Jinsu Shotaro. Alors j'espère ne pas écorcher le pseudo, mais en tout cas sache que tu as gagné une formation complète sur Unity de plus de 40 heures. Alors maintenant on va s'intéresser au deuxième gagnant, on va retourner la roue. C'est parti Et là... Le sort va désigner le deuxième vainqueur. Alors attention, ça ralentit. Et on peut voir que ça va être de nouveau serré. Et c'est bien Ren -Li. Ren L. je ne sais pas comment le prononcer, qui a gagné euh, une formation complète lui aussi de plus de 40 heures. Alors le dernier gagnant, c'est parti. La roue de nouveau va le dire. J'espère que vous allez avoir de la chance. J'espère que ce sera vous qui regardez cette vidéo en tout cas. Et attention, attention, attention. Et le dernier gagnant est... Will, alors c'était vraiment de justesse avec Simon Brock, mais c'est Will qui a gagné. Donc voilà, vous avez gagné chacun une formation complète de plus de 40 heures valable à vie sur Udemy moi je tenais à vous remercier parce que vous avez participé massivement à ce jeu je vous en remercie et puis je tiens à féliciter nos trois gagnants donc suivez, euh, surveillez votre boîte mail vous recevrez un coupon complètement gratuit qui vous permettra d'accéder à ce cours euh, chez Udemy euh, pour ceux qui ont perdu bon, bah, ça fait partie du jeu en tout cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo la chance tourne peut être que la prochaine fois ce sera vous qui allez gagner en tout cas rassurez vous je ferai encore des jeux n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ce n'est pas déjà fait, puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye